Découvrons ensemble ce que nos ambassadeurs vont recevoir, tour de piste. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, le programme Ambassadeur 2019-2020. On va faire un tour de ce que les ambassadeurs vont recevoir chez eux. Alors bonjour Marc. Bonjour. Marc de chez Demeyer, Demeyer, hein, on peut le dire dans les, dans les deux langues. Marc de Demeyer a mis à disposition des très Très beaux produits, alors est-ce que Demeyereux est content de faire partie du programme ambassadeur euh, Très heureux évidemment, euh, j'aimerais bien faire connaître les ambassadeurs et évidemment tout ce qu'ils pensent de nos produits. Demeyereux va mettre à disposition des ambassadeurs près de 1500 euros de casseroles. Alors on, on, a, on a fait le choix, tu as fait le choix de, produits, de mettre à disposition des produits qui ont une histoire. Oui. Des produits, alors explique-nous un peu, on va faire un rapide tour de piste mm -hmm. de ce qu'on a. Alors. Tout d'abord, la marmite Atlantis. Alors ça, c'est important parce qu'une casserole, c'est une casserole, mais... Non. Voilà. Euh, <rire> voilà. Alors, on parle ici de sept couches de cuivre dans, dans le fond, euh, fermé hermétiquement. Euh, une casserole de 300 euros, c'est quand même quelque chose qui est différent de tout ce qui est sur le marché. Ah, tout à fait. Et alors, on peut aussi rappeler un petit bout d'histoire avant de continuer sur les produits. De Meyer, c'est une histoire... 4 euh, générations. générations. Qualité, technique, euh, c'est vraiment quelque chose de différent ce qui est sur le marché. C'est vraiment belge, fait. donc euh, voilà. C'est fabriqué, donc pour la majorité des produits sur la table, c'est fabriqué en Belgique, Belgique. à Herentals. Ouais. Alors, je peux témoigner, j'ai été voir, donc <rire> moi j'ai été visiter l'usine, j'ai eu cette chance là. Donc, euh, c'est vraiment des produits. Donc Là, on met des produits à disposition. Ce qu'on va faire aussi, c'est expliquer ce qu'on peut faire avec des casseroles oui. de cette qualité. Alors, on avait envie de faire un peu une battle, voilà, pas une battle, c'est un peu provocateur, mais une review voilà. de ces deux-ci. explique un peu les différences entre ces deux sauteuses coniques. Voilà, euh, tout d'abord, euh, tous les deux sont faits en sept couches, mais vous voyez bien qu'il y a quand même une différence en forme. Ici, on a un bord verseur, donc l'Atlantis. Il y a la manche qui est en inox coulé, ici, euh, on n'a pas de, de manche coulée et vous voyez le bord donc pour le reste la matière est la même mais il y a des différences. Voilà. Attention c'est ça que je veux aussi préciser on n'est pas là pour simplement faire euh, une vidéo qui concerne que des produits très haut de gamme. Alors, la chance des trois ambassadeurs, c'est qu'ils vont recevoir des produits haut de gamme. Mais la gamme Apollo est une des gammes les plus euh, commercialisées. C'est une ouais. très haute qualité. Donc, on n'est pas en train de dire ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. C'est juste qu'il y en a pour tous les budgets et on peut s'offrir de la haute qualité. Garantie 30 ans, mais aussi voir présenter des différences de produits. Pourquoi est ce qu'on met 30, 40 euros de plus? Pourquoi est ce qu'on en met moins? Mm -hmm. C'est aussi pour, pour ne pas. On veut pas dénigrer ces produits-là. Et surtout pour montrer ce qu'on peut faire dedans, évidemment. Oui, parce qu'à la base, on parle que des sauces, mais ce n'est pas que ça. Hein. Voilà, donc on verra tout ça avec les ambassadeurs cocottes coniques. Ben, vous, vous connaissez tous les cocottes en, en fonte, qui sont très bien, mais aussi très lourds. Oui. Ici, on a quand même euh, quelque chose qui est tout à fait comparable, surtout sur induction Ça marche très bien. Tous Il les a... produits de meilleure sont sur voilà. induction non. Oui, c'est ça. Tous. tous. Et limite au niveau induction, ils on vont encore... au-delà. Voilà, voilà donc ça, ça. c'est très important. Ça. Ouais. ça, on verra aussi les différences. Je fais le test à la maison euh, tous les jours hein, parce qu'on a la chance de cuisiner tous les jours. Il y a une différence parce qu'on en a déjà parlé dans une vidéo. Pour moi, il y a des fonds induction et des fonds induction. Et tant qu'on ne met pas une norme réelle pour dire voilà, ce fonds induction, il est classe A, ce fonds induction, il est classe B. Là, on est sur des fonds induction de haute qualité, ce qui change vraiment, vraiment le rendu dans une casserole. Ouais, Ceci peut même aller au four sans le couvercle, là, oui, je pense. Oui, pas de souci, même avec le couvercle. Voilà. Toujours 30 ans de garantie pour cette cocotte conique, ouais. à ne pas confondre avec la sauteuse conique ici. Mais bon, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de fond C'est jusqu'au. le fond est jusqu'au bord. Voilà. Et alors moi, j'ai vu la fabrication de ceci. Il y a des, des paliers de qualité et des contrôles qualité hallucinants. C'est vraiment hallucinant. Voilà le wok, un vrai wok, parce que beaucoup de gens font, <rire> font le wok dans, dans un wok anti-adhésif. Oui. Alors on va mijoter, on ne va pas faire de, le vrai wok comme il faut, asiatique. Alors attention, évidemment, euh, il y aura, évidemment à mon avis, une volée de bois vert, parce que le wok, apparemment, traditionnel, c'est de la tôle, mm -hmm. OK Mais il faut savoir quelque chose, le wok se travaille principalement à fond. Mm -hmm. Et donc, effectivement, dans l'anti-adhésif, il y a quand même des fois, ça peut s'abîmer quand on chauffe ça, trop fort. Ouais. Là, effectivement... Aucun, aucun ben, problème ci, pour ce genre de choses et on va voir, voir ce qu'on peut faire. C'est pour la vie. Mais c'est vrai, c'est un investissement ouais. que vous mettez à disposition des ambassadeurs. Et donc, on continue, on terminera par mon péché mignon. Ceci. Ben, ça, c'est la crêpière. Hein. Pour la crêpière, on, on, on utilise quand même l'anti-adhésif qui nous permet de faire des crêpes assez... Euh, bon, bon. Ici, on a un fond quand même très spécifique aussi, besoin de Meyer On a mis notre euh, triple Indux, qui est un matériel très spécial dedans, qui vous euh, donne sûrement sur euh, l'induction. Oui, oui, ça euh, fonctionne sur l'induction sans aucun problème. Voilà, le, le, la puissance qu'il faut pour faire des crêpes comme il faut. Ce que je peux déjà dire aux gens qui l'utiliseront, ceux qui l'ont chez eux, etc., quand vous stockez ce genre de casserole, mettez, je conseille, des, des interstices. En mousse ou en silicone pour éviter que ça s'abîme. Et alors je déconseille fortement que ceci aille au lave-vaisselle. Si vous faites des crêpes, ça se lave extrêmement facilement. Mais je déconseille tout de même de mettre les Alupro au lave-vaisselle. Ça, c'est mon péché mignon. J'ai ai toute la collection à la maison. Donc ça, je les connais par cœur. <rire> Parle-nous un peu de la Proline. Voilà, ça, c'est vraiment la poêle pour, pour les, les pros. Mais évidemment, cette couche jusqu'au bord, 5 mm, fermée hermétiquement. Et ici, on va vraiment cuire jusqu'au bord et dès que la poêle est au niveau qu'il faut, ça reste vraiment, même si vous mettez la poêle plein de, de viande ou quelque Ça quelque cuit chose sur toutes les parties de la poêle. Et c'est vrai stable. Donc, euh... et je, veux, je voudrais montrer ceci, car en fait, la forme permet pour les... Parce que, évidemment, je pense que les ambassadeurs vont devenir, à mon avis, des chefs. Vous avez vraiment une position de poignée qui permet vraiment de mijoter et de faire revenir très facilement et pour vous dire je l'utilise même sur mon barbecue ah ouais. donc on peut <rire> je te juge, vrai. donc ça peut vraiment aller très très loin voilà l'étendue de ce que de meilleur avec Marc met à disposition des ambassadeurs mmh. alors Marc un mot pour la fin oui moi je suis vraiment curieux que ce que les ambassadeurs vont, vont... Découvrir, vont faire avec tous les produits euh, ensemble avec vous. Et donc euh, voilà, on, on veut vous voir sur les réseaux, euh, les réseaux sur les réseaux sociaux. Voilà. Tout à fait. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup Marc de nous avoir accueillis tout d'abord dans les locaux, donc dans la salle d'exposition et également à l'usine. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Pinterest pour participer et pour vous inscrire au programme ambassadeur. Plus de liens sur le blog via notre site. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao